Halo CE, le tout premier Halo, le Halo qui a tout créé, tout lancé, fête son anniversaire le 15 novembre 2001 avec sa sortie en Amérique du Nord. En France et en Europe, le jeu n'est finalement arrivé que le 14 mars 2002. 19 ans, c'est énorme. L'an prochain, il marquera les 20 ans de notre saga préférée. Deux décennies de Halo. J'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui les 5 points qui m'ont fait vibrer sur Halo Combat Evolved. Pour la petite histoire, j'ai découvert Halo avec Halo 2, chez un ami. C'est après une après-midi où je me suis ridiculisé en ne comprenant rien au contrôle d'une manette que j'ai pour autant lâché une conclusion positive sur ce que je venais de vivre, tellement que je ne voyais que par ça. Halo. Et j'ai finalement, quelques mois plus tard, acheté une Xbox avec le premier Halo. Et sans vous mentir, je comprenais vraiment rien au contrôle et j'ai vraiment dû mettre 30 heures pour terminer la campagne en facile. Peut-être même plus parce que j'aimais vraiment, vraiment beaucoup me perdre. Ce qui est encore plus drôle, c'est que tout cela n'a vraiment rien à voir avec le point fort de Halo que j'essaie d'exprimer. Seulement que ce n'est pas quelque chose qu'on capte à la, la première fois que l'on joue. On débarque au milieu d'une guerre, on découvre des personnages, des factions, on se marave, sur le principe c'est bête et méchant, et un beau jour, Halo Rich sort. Et là on nous dit qu'il faut aller sur le Pilar. On entend Kiz, bam, nostalgie. On se rend compte à cet instant de ce que Halo C.E. a pu être pour nous, ces souvenirs de gamins qui remontent. C'est vraiment grandiose d'arriver à prendre du recul, regarder en arrière et voir toutes les bases que ce jeu nous a transmis et continue de perdurer encore aujourd'hui. Pour un jeu qui a presque 20 ans, je trouve que la narration est particulièrement bien faite. Bon on va pas se mentir, il y a un côté nanar qui a tendance à ressortir par-ci par-là. Mais en soi, c'est pas méchant et ça enlève pas l'impact du reste. Comme je le disais il y a quelques instants précédemment, on sort d'une guerre que l'on n'a pas vécue, rich. Et on sent qu'on a perdu quelque chose même si on sait pas réellement quoi. On est parachuté sur ce halo, la découverte des Covenants ou des Parasites, de Gultis Park, on ne sait plus trop où en donner de la tête. Pour le coup, ce jeu a réussi quelque chose qu'il ne devait vraiment pas être gagné d'avance à l'époque. Et encore aujourd'hui, je pense qu'on est un peu tous là à vouloir retrouver ce côté mystique de Halo. Alors là, c'est entièrement personnel, mais pour moi, Jacob Keys avec Johnson, mais Johnson dans Halo CE, bon bah c'est un peu à part quoi. Bref, Jacob Keys est pour moi un des meilleurs personnages de la première trilogie. Je trouve qu'aujourd'hui, il est parfaitement réincarné et remis à jour dans le Capitaine Cutter de Wars 1 et 2. C'est un personnage fort, droit, qui ne lâchera rien et qui sera prêt à tout pour ses hommes, sans en oublier son rôle. Chapeau bas à Jacob Keys qui me manque énormément dans la suite des opus. Difficile de parler de Halo CE sans parler de ces espaces gigantesques et de ces balades qu'on peut y faire. Prenez la mission Halo, par exemple, qui n'a jamais oublié de poursuivre sa route pour profiter du paysage. Si vous ne l'avez jamais fait, lâchez tout et foncez. Profitez, ça vaut le coup. Et sans surprise, bien sûr, voilà l'une, si ce n'est la mission la plus emblématique de tout Halo confondu. Rien de plus simple en soi, une île, et on tourne autour. Mais ces paysages mêlés à ce gameplay large avec différentes armes, plages, forêts, bâtiments souterrains, il y a tellement de choses dans cette mission, tellement de hunters, tellement de roquettes, tellement d'explosions Cartographe silencieux, t'es ouais. gravé dans le cœur, mec. Et voilà, c'était mon top 5 sur Halo CE, qui fait ses 19 ans en cette année 2020. Et vous, qu'est-ce que vous retenez de ce jeu Si on vous parle du premier Halo, à quoi vous pensez en premier Continuez de le faire vivre en racontant vos anecdotes en commentaire. Quant à nous, on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Vive l'eau